Bien le bonjour, j'aurais bien aimé faire cette vidéo plus tôt, mais j'ai pas eu de temps. Et euh, bah là, je suis en train de faire un timelapse, hein. vous voyez euh, l'appareil photo là derrière moi qui, euh, qui prend les photos pour le timelapse, le timelapse de coucher de soleil. Euh, du coup, je me suis dit que c'était le bon moment, vu que j'ai deux heures à tuer, de revenir sur cette super lune bleue de sang dont les médias nous ont rabâché les oreilles, bien plus que ce que j'avais imaginé d'ailleurs. Donc euh, bah voilà, ça va être un vlog, c'est complètement improvisé, euh, j'espère que ça va pas être trop confus, on verra. Donc la super lune bleue, alors déjà revenons sur euh, la pleine lune et les, la super lune. J'entends souvent les médias dire « Ah, il y a une super lune, tous les astronomes sont enthousiastes, il faut que vous regardiez ça. » Newsflash, les astronomes détestent les pleines lunes et les, encore plus les super lunes. En fait, la pleine lune, euh, c'est beaucoup trop lumineux, donc ça, ça nettoie complètement le ciel, on voit plus rien, ou vraiment plus grand chose. Euh, là, pendant cette super lune, par exemple, euh, de chez moi, je pouvais à peine voir euh, la grande ours et la constellation d'Orion. C'est donc vous dire un peu le niveau de luminosité du machin. Donc voilà, la super lune de manière générale, la, la pleine lune, pardon, de manière générale, c'est pas un truc qu'on apprécie. Euh, en plus... La pleine Lune, ça n'a aucun intérêt à regarder au télescope. Les cratères sont tout plats, il n'y a pas d'ombre portée. C'est euh... Non, ça n'offre strictement aucun intérêt. Et donc, ça nettoie le ciel de tout le reste. Donc, euh... <rire> voilà. On n'aime pas vraiment ça. Et du coup, la super Lune, bah, c'est encore plus gros et c'est 30% lumineux. Donc, inutile de dire qu'on aime encore moins. Alors, pour revenir sur la Lune bleue, déjà, il faut savoir que les pleines Lunes, de manière générale, ont des noms. Euh, je sais pas trop d'où ça vient. J'avoue que j'ai pas cherché. Je m'en moque un peu. Mais chaque pleine lune de chaque mois a un nom particulier. Donc par exemple, si mes souvenirs sont bons, la lune de sang, en fait, c'est la pleine lune de septembre. Ensuite, euh, vous avez la lune de la neige, la lune du loup. Enfin, il y a, y a tout un tapé, tout un tas d'appellations comme ça. Euh, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner la liste dans la description. Hein, c'est assez facile à trouver sur Internet. Et évidemment, quand vous avez un nom pleine lune par mois. Ah ben, le mois où il y en a deux, il fallait trouver un autre nom, donc euh, bah, c'est la lune bleue. Alors en fait, c'est pas tout à fait, c'est la lune bleue, c'était originellement la 13 pleine lune de l'année, quand une année comportait 13 pleines lunes. Et puis, il euh, y a eu un moment, il y a eu un problème de traduction dans un texte, ou je sais plus quoi, et c'est devenu la seconde pleine lune d'un mois calendaire. Donc inutile de dire que ça n'est absolument pas un événement astronomique, et absolument tout le monde s'en fout, voilà, c'est n'est pas plus compliqué que ça. Alors en revanche, c'est vrai que ce qui était intéressant euh, le mois dernier avec cette fameuse super lune bleue de sang, c'était le côté lune de sang. Alors, pas euh, l'appellation calendaire euh, un peu aléatoire, mais euh, le vrai côté lune de sang, c'est-à-dire le côté éclipse de lune. Ça c'était effectivement un événement que les astronomes regardent, parce que bah, c'est super sympa une éclipse de lune à voir. Et euh, même si c'est beaucoup plus fréquent qu'une éclipse de soleil, euh, ça reste quand même un événement super sympa. Et puis voir cette lune. Alors à Tromsø, malheureusement, il faisait encore trop jour. J'ai pas pu bien la voir. Mais quand il fait nuit, vous avez vraiment une tache, une goutte de sang dans le dans le ciel. La lune prend une, une teinte rouge entre rouge vif et rouge foncé. C'est vraiment super. Donc ça, si vous avez l'occasion, évidemment, je vous conseille de regarder une, une éclipse de lune quand il y en a. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Euh, la lune de sang, c'est pas une appellation française. C'est une appellation américaine, blood moon. C'est du fait de cette couleur, effectivement. Mais en France, normalement, on parle de lune rousse. Le problème, moi, j'aime pas trop parce que lune rousse, c'est aussi l'appellation qui est donnée à la lune quand elle est très très basse sur l'horizon et qu'elle effectivement, du fait de l'épaisseur de d'atmosphère traversée, elle prend une, une teinte euh, ocre. Et c'est aussi appelé « lune rousse ». Donc euh, voilà, les, les deux appellations couvrent deux choses totalement différentes. Donc je, je, préfère, je préfère utiliser l'appellation anglaise, même en français, et appeler ça une « lune de sang ». Et tant qu'on est dans les appellations à la con de la lune, il faut aussi savoir qu'il existe la lune noire. Alors selon les sources, ça peut être soit un mois calendaire qui comporte deux nouvelles lunes, donc deux fois une lune pas visible, c'est une lune noire. Ou à l'inverse, le mois de février, par exemple, cette année, euh, est un mois avec une lune noire, puisqu'il n'y a pas de pleine lune pendant le mois de février. Il y a une pleine lune le 31 janvier, et la prochaine sera le 3 mars, si mes souvenirs sont bons. Et euh, bah, du coup, euh, ou peut-être le 1er mars, et du coup, euh, pas de pleine lune en février. Donc février est considéré un mois avec une lune noire. Donc euh, voilà, bon, c'était un petit vlog euh, improvisé à la va-vite, euh, j'espère que c'était assez clair. Euh, en résumé, la pleine Lune, globalement en astronomie, on s'en fout. Euh, ça nous intéresse beaucoup plus quand la Lune est en fin croissant, où euh, là on peut voir des ombres portées autour des cratères, et c'est vachement plus joli. Donc ça je vous encourage effectivement à regarder quand la Lune est croissante, euh, et d'autant plus quand elle est en fin croissant, vous avez la lumière cendrée quand on voit le reste de la Lune qui est éclairé par la lumière réfléchie par la face jour de la Terre. Donc ça aussi c'est un phénomène que les astronomes aiment beaucoup, c'est très très joli à voir. Ça aussi je vous conseille de regarder euh, vraiment au tout début de la Lune quand elle est très jeune ou, ou à l'inverse en, en fin de cycle quand elle est vieille. Euh, donc juste avant de se coucher ou juste après s'être levée, vous avez ce, ce croissant qui est très brillant et vous voyez le reste de la Lune en, en nettement, nettement plus fade, c'est euh, super sympa. Bref, je vais arrêter mes divagations ici, euh, je vais continuer mon time lapse Et puis, euh, la prochaine fois que quelqu'un vient vous bassiner avec une super lune, une lune bleue ou je ne sais quoi, ben voilà, vous aurez cette vidéo, vous pourrez toujours leur transmettre euh, le point de vue astronomique de la pleine lune et de la super lune. On s'en fout. Allez, je vous souhaite une bonne nuit.